Ok, et eh bien euh, bonjour à tous, c'est hyper chouette de vous voir aussi nombreux, il y a même des gens qui sont debout, je suis vachement impressionnée. <rire> c'est chouette. <rire> Donc bienvenue à tous, aujourd'hui on va vous parler un peu de sketchnote, euh, qui est une façon de prendre vos notes de façon visuelle. Je vous présente Année. On est toutes les deux développeuses chez Lectra, une entreprise à Bordeaux. On est développeuse front, donc il n'y en a pas en généralement beaucoup ici, mais on est développeuse front. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sketch note et tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du tout notre métier, c'est quelque chose qu'on a appris à faire dans notre entreprise et qu'on essaie de mettre en place plus ou moins quotidiennement. Et on espère que ça va vous plaire et surtout, sachez que vous n'avez pas besoin d'être pro pour le faire également dans votre entreprise. Très brièvement... Euh, voilà, donc il y a un petit carré qui explique euh, pourquoi on a ce rôle-là dans l'entreprise, et, euh, et voilà, avec quelques pictos, très peu de mots finalement, on arrive à retranscrire exactement les mêmes informations, et euh, ça a beaucoup plus d'impact, et forcément, quelque part, vous allez beaucoup mieux retenir l'information et le Jenkins qui est là que l'email que vous avez vu précédemment. Bon ouais, alors. Euh... On a eu assez de théories, donc on va passer un peu à la pratique. Je vais vous présenter, du coup, les éléments de base euh, du sketchnoting. Mais avant de commencer, je vais, voilà, je vais euh, rappeler ce qu'elle a dit, Amélie. Euh, tout le monde peut, peut le faire. Euh, il faut pas être un artiste pour pouvoir euh, faire du note. En sachant dessiner des carrés, des ronds et des triangles, euh, on peut arriver à faire euh, tous les pictos du monde. Donc, euh, c'est accessible à tout le monde. Donc, voilà, juste souligner cette idée-là. Donc, je commence. En premier lieu, on a tout ce qui est personnages et pictogrammes. C'est ce qui va vous permettre de représenter, par exemple, des développeurs, des équipes de développeurs, des PO, des chefs de projet, etc. Donc, vous voyez, c'est très facile. Avec deux ronds et quatre bâtons, on peut très facilement dessiner des monoms. Ensuite, on vous a mis des pictogrammes que nous, on utilise le plus souvent, qui nous servent au quotidien. Donc, par exemple, on a l'ampoule pour euh, représenter tout ce qui est euh, solution, euh, avantage et idée. On a aussi les panneaux de signalisation qui sont très utiles euh, pour euh, tout ce qui est, par exemple, dans ces cas-là, le warning pour euh, des risques, et des problèmes, etc. On a, par exemple, euh, l'horloge ou le ou calendrier pour... Euh, Parler d'heures, de deadlines, de, deadline, de dates, mais on en a plein d'autres. Donc après, c'est à vous de, de trouver les bons pictos qui vont vous servir au quotidien et de vous entraîner à, à les dessiner le plus rapidement possible pour ne pas perdre votre temps juste à dessiner. L'idée, c'est, enfin, le but, c'est d'aller vite et de trouver des, voilà, des bonnes façons de représenter les idées. Donc ici, on va retenir le fait de combiner justement bah, des pictos et des, du texte pour, pour cette représentation. En deuxième lieu, on a le texte. Donc le texte, il faut qu'il soit en majuscule, bien serré, euh, régulier. On peut utiliser des de polices. Et même si on sait tous que le gras, c'est la vie, euh, il ne faut pas trop en abuser. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, cherche à attirer l'attention sur un, un mot ou une idée si on en met de partout, on perd, on perd l'intérêt du coup d'utiliser du gras. Donc voilà, à, à utiliser mais avec modération. En troisième lieu, on a les puces. Donc les puces vont nous permettre de mieux identifier les idées dans, sur nos sketchnotes. Donc je pense que tout le monde sait dessiner des puces. Enfin, C'est très simple, des ronds, des carrés, voilà. Euh, donc euh, je vais les appliquer sur mon dessin. On voit qu'on on commence à gagner en visibilité. Ensuite, on a euh, en quatrième, on a les, les flèches pour, euh, du coup, euh, faire les liens entre différentes notions ou, ou idées. Euh, des flèches, pareil, je pense que tout le monde est assez habitué à dessiner des flèches. On en a des plus ou moins compliquées, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, euh, si je mets en place euh, des flèches, on voit que petit à petit, ça prend, ça prend forme. En cinquième, on a les contenants. Donc, les contenants vont servir à regrouper les informations ou les idées ensemble. Le contenant le plus classique, c'est le rectangle. On en a d'autres. Nous, on utilise par exemple les bandeaux pour tout ce qui est titre. On a aussi les bulles pour représenter par exemple des discussions entre différentes équipes ou différentes personnes. Voilà. Donc, euh, si je mets mon point 5 dans un contenant et puis euh, tous les éléments on voit que voilà, on gagne en visibilité également pour tous les autres points que j'ai évoqués et pareil pour les titres voilà en sixième on a les couleurs alors nous pour les couleurs on, on conseille de ne pas en utiliser beaucoup donc deux ou trois maximum justement pour ne pas perdre l'impact que ça a le, le but c'est voilà d'attirer l'attention sur certains mots donc, euh, il ne faut pas que les dessins soient trop multicouleur, En <rire> euh, septième, euh, donc voilà, vous voyez ici, je viens de rajouter de la couleur. En septième, on a la structure. Donc, euh, en général, quand on commence à faire du sketchnote, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, on a plusieurs possibilités. Par exemple, euh, en ouvrant le cahier, euh, on peut commencer en haut à gauche et descendre en diagonale vers le bas. On, a aussi, euh, on peut aussi diviser la page en, en différentes zones et mettre du coup les idées comme ça. On a le mind map ou même euh, les spirales. C'est la structure que j'utilise pour, pour faire euh, ces dessins-là. Et en dernier, on a les ombres. Et les ombres, il faut retenir qu'il euh, faut toujours les orienter de la même façon pour garder cette logique de lumière qui tape euh, sur un objet et du coup l'ombre qui se crée de l'autre côté. Et il ne faut surtout pas perdre son temps à faire euh, des ombres euh, s'il y a des informations importantes qui sont en train de se dire. C'est vraiment pour la finition. Donc, à la limite, on le fait même après la réunion. Euh, voilà. Donc, ça, c'était le dernier point. Ici, on ne voit pas très bien. J'ai rajouté les ombres, mais on ne les voit pas forcément très bien. Donc, voilà. Euh, juste pour rappel, dire que quand est-ce qu'on l'utilise, du coup, comme Amélie l'a dit, à euh, pour euh, pendant un cours, une conférence ou une réunion, mais aussi pour tout ce qui est apprentissage. Euh, il existe plusieurs outils, que ce soit des livres et comparaison, des, des sketchnotes, un book de MyGroad euh, ou d'autres. Il y a aussi euh, plein d'infos sur le net, évidemment. Et puis, euh, juste dire que c'est très à la mode sur Twitter ou Pinterest, euh, bah, la thématique de, de Sketchnotes pour euh, tout ce qui est partage des de dessins mais également partage des connaissances, euh, tutos, etc. Euh, juste du coup pour euh, finir, euh, on voulait vous encourager à, à utiliser cette, euh, cette pratique et c'est vraiment euh, accessible à tout le monde. Il ne faut pas savoir dessiner pour, euh, pour euh, les mettre en place, ça va vous servir à vous, c'est vraiment personnel. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez vous, vous initier, c'est vraiment, nous, on l'utilise au quotidien, ça marche. Euh, donc voilà. Et juste euh, vous montrer quelques exemples de notre quotidien. Donc euh, ici, on a quelques sketch notes qu'on a fait, donc, par exemple sur Angular ou euh, la vie au quotidien dans notre entreprise, euh, les ateliers qu'on anime au boulot. Euh, voilà, d'autres, euh, même notre board, euh, on l'a fait sous forme de sketch notes. Euh, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.